Écoutez-moi les j'espère que vous allez bien ce vidéo. Vous allez voir en mon exclusivité mondiale mon nouveau deck, le deck que j'ai le plus travaillé, le plus tryhardé euh, finalement depuis le début du jeu. C'est tout simplement le meilleur deck euh, que j'ai à ma disposition. Euh, j'ai 70% de win rate avec. Euh, Hier, en, en 4 heures, je crois, je suis passé du rang euh, 69 au rang 83. C'est un deck extrêmement puissant. Euh, c'est tout simplement l'aboutissement d'une semaine et demie, on va dire, de 10 jours de, on va dire, de travail un peu théorie crafting, vraiment de, de réflexion euh, tout simplement, c'est un peu mieux en français, de réflexion euh, sur le jeu. Euh, en fait, l'idée, c'est que euh, voilà, pour être franc avec vous, j'ai mis un petit peu d'argent dans le jeu pour euh, parce que moi j'ai pas l'habitude euh, tout simplement des jeux mobiles. Donc euh, j'avoue que je joue que à Hearthstone et à Magic et à Hearthstone bah j'ai toutes les cartes du jeu. Dès qu'une extension sort, en général j'ai toutes les cartes du jeu euh, parce que je joue beaucoup et donc j'ai beaucoup de poussière, etc. Bref. Et donc j'avoue que le côté un peu frustrant de, euh, du niveau de collection, euh, bah c'est frustrant pour moi. Beaucoup plus peut-être que pour vous, parce que justement, il y a ce système un peu jeu mobile où même si euh, comment dire, tu as. Euh, même si tu récupères pas toutes les cartes du jeu, normalement tu peux quand même créer bah, un petit peu tous les decks. Et on va dire, euh, pas c'est pas créer tous les decks, c'est plutôt que chaque carte peut créer un deck. Donc en fait, logiquement, tu as quand même, même avec peu de cartes, la possibilité, et c'est ça qui est génial sur ce jeu, de créer énormément de decks, évidemment pool 2, pool 1, mais même pool 3, pour le coup, tu récupères la moindre carte en pool 3, et tu vas créer un deck autour. Sauf que... Moi j'aime bien optimiser les decks, aller au bout des decks, me dire je pars d'une base, ensuite je change cette carte par cette carte, cette carte par cette carte. Le problème c'est que faire ça à un moment bah, tu peux pas parce que tu dis bah, je vais remplacer cette carte par, ah bah j'ai rien d'autre à remplacer. <rire> Donc je vais laisser tel quel et j'avoue que ça me crée de la frustration. Donc voilà, Bref j'ai mis un peu d'argent dans le jeu, ça m'a permis d'augmenter un peu ma collection et vous allez voir où va le propos justement et ça va sûrement dans, dans, dans le sens peut-être que vous n'attendez pas. Et en gros l'idée, euh, c'est que voilà, j'ai commencé à créer plein de decks avec pas mal de bonnes cartes. Bon j'ai pas tout le pool 3, hein, loin de là, mais j'ai peut-être 30% du pool 3, ce qui est déjà pas mal. Et en fait, j'ai de faire des synergies avec le pool 3, etc. Me dire, ah, cette carte-là, parce que, voilà, dans mon raisonnement, et parce que j'ai un raisonnement de jeu de cartes traditionnel, et peut-être vous aussi, bah, il y a des rares, des épiques, des légendaires, et pour moi, c'est difficile de me dire qu'une carte de pool 3 est pas forcément meilleure qu'une carte de pool 1, vous voyez Alors qu'en fait, une carte de pool 1 est autant forte qu'une carte de pool 2, qu'une carte de pool 3. Et bref, donc voilà, j'ai vraiment de faire des decks avec un peu plus de cartes pool 3, avec des nouvelles cartes, tout simplement, les nouvelles cartes que j'ai eues. Euh, mais... Avec beaucoup de cartes pool 3 pas forcément une ou deux dans un deck qui était pool 1 pool 2 et en fait ça marchait pas en tout cas voilà j'étais pas content j'étais pas satisfait et voilà d'où évidemment le, le travail que j'ai fait de, de réflexion euh, tout simplement euh, sur le jeu et euh, bon je suis désolé de cet un peu long mais c'est important de, de de vous mettre un peu euh, voilà de comment dire de présenter le, la, la réflexion on va dire qui m'a am... amené, euh, on va dire, ça va rien dire ce que je suis en train de dire depuis 3 minutes. <rire> Qui, Qui m'a amené, tout simplement, à ce deck-là. Il y a eu évidemment pas mal d'évolution. Hier, j'ai fait un stream de 9-10 heures. C'est passé d'une version contrôle à une contrôle V2, à un mid-range à un mid-range V2. Et ça, c'est la version la plus optimisée. Le deck a euh, plus de 70% de win rate. C'est absolument incroyable. Là, vous dites, mais vas-y, balance ton deck, euh, fitou, sinon je vais, je, vais dé... je vais me désabonner de ta chaîne, sérieux. <rire> Vous êtes prêts <rire> C'est cette version là. Et vous allez venir Tout ça pour ça Mais c'est qu'un deck classique pool 2 avec un docteur Doom. Mais en fait, c'est ça qui, qui vraiment c'est encore une fois vraiment je n'exagère pas, c'est l'aboutissement de beaucoup de réflexions qui m'est amené à qui m'a amené pardon, mais je, en fait, il faut que j'aille à l'école moi. <rire> ça serait pas mal, n'empêche. J'aurais dû écouter ma grand-mère. Bref, euh, qui, qui m'a amené à finalement créer un deck comme ça pour mettre vraiment en lumière cette carte et c'est un peu ça l'idée c'est que il y a des cartes pool 3 qui on a l'impression ont plus de puissance que les autres mais en fait, elles ont de la puissance si on arrive à les mettre en lumière. Et là, j'ai vraiment fait un deck qui a vocation à mettre en lumière. C'est pour ça qu'il s'appelle le deck d'Order de Doom. Cette carte-là. Euh, j'ai beaucoup travaillé la curve. Beaucoup tra en fait, ma réflexion, elle est basée sur la curve. Parce que c'est la courbe de mana. La courbe de mana, elle est différente des autres jeux de cartes. La tempo. La tempo, c'est un, une notion importante des jeux de cartes. La tempo, dans ce jeu-là, elle est différente de Magic. Elle est différente Hearthstone. Le card advantage. Parce qu'il y a une forme de card advantage également. Même si c'est un peu moins prononcer qu'un jeu de cartes traditionnel, il y a du CA, enfin bref, il y a plein de, de notions de façon des jeux de, de cartes, hein. ça reste un jeu de cartes, mais euh, concentré on va dire, ou en tout cas même avec des règles différentes, bref, en tout cas voilà, c'est tout simplement euh, pour moi la curve parfaite, ici c'est d'avoir 2T1, euh, 4T2, euh, 3 T3, un seul T4 pour la curve avec Jess Jones. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit euh, « Tu peux mettre Storm dans ton deck. Si vous kiffez Storm, vous mettez Storm. Euh, » Et là peut-être qu'il y en a qui disent « Bah ouais mais c'est pas un deck pool 2 fichou parce qu'il y a Doctor Doom. » Alors il y a une façon de remplacer parce que c'est voilà, ce qui peut ressembler le plus. Alors midrange range ça n'existe pas. Euh, dans un jeu de cartes comme ça je pense les decks control, les decks midrange c'est des notions qui ont un peu moins d'intérêt on va dire. Qui veulent dire moins de choses que sur un jeu traditionnel encore une fois, un jeu de cartes traditionnel mais voilà c'est ce qui pourrait ressembler le plus à un deck mid range à un deck vraiment avec de la puissance sur toutes les lignes et euh, de la puissance sur toutes les lignes en termes de courbe de mana mais de la puissance sur toutes les lignes en termes de jeu c'est à dire que vraiment l'objectif c'est de gagner sur trois lignes donc si vous n'avez pas Doctor Doom vous pouvez mettre un Blue Marvel je pense que Blue Marvel c'est très intéressant également dans ce genre de deck mais voilà l'idée c'est d'avoir alors il y a le Killmonger qui est intéressant il y en a qui m'ont dit vous pouvez enlever cork pour no... enfin on peut enlever cork pour Nova c'est jouable, euh, clairement, mais voilà, j'aime vraiment bien cette liste. Il y a beaucoup de puissance avec Okoye, avec Scorpion qui va rajouter des points, avec la Medusa qui est 4 points pour 2, mais ça peut être un truc qui s'enlève. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre Carnage à la place, vous pouvez mettre une autre carte, pourquoi pas. Euh, il y a la Wolfsbane et le Captain America qui sont des cartes extrêmement puissantes. Euh, bah, le Killmonger, c'est pour casser des cartes en face. Ça, parfois, ça libère la place aussi quand il y a les écureuils, quand il y a les conneries. Euh, bon pour le coup si jamais vous jouez Blue Marvel Bah vous êtes assez content quand il y a les écureuils euh, Des lieux euh, Donc dans ce cas là il n'y a pas forcément Enfin pour le coup si vous jouez Blue Marvel vous n'êtes pas obligé de jouer Killmonger Je pense que Killmonger peut s'enlever limite pour un autre T1 Ou pour Earth euh, Par exemple pourquoi pas Donc voilà la Spider Woman qui est une très bonne carte Je trouve un des meilleurs T5 en termes de value Mais vous voyez dans ce deck là il y a beaucoup de pool 1 et de pool 2 Il y a que juste le Doom Bref trêve de blabla je vais quand même vous montrer euh, à quoi ressemble le deck En termes de en termes de gameplay mais voilà bon tout ça pour ça mais euh, mais vraiment voilà c'est pour vous dire que finalement mettre de l'argent dans le jeu ça n'a pas vraiment de sens parce que en fait vous pouvez juste en enfin, fait, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de cartes pool 3 pour faire des decks finalement pool 3 parce que ce deck là c'est un vrai deck pool 3 parce qu'il y a doom mais finalement toute l'ossature c'est du pool 1 du pool 2 qui a vocation à booster doom mais c'est pareil pour plein de decks finalement alors il y a des decks qui sont vraiment un peu plus marqués pool 3. Typiquement on pense au deck Patriote où il y a Patriote, mysticule Ultron. Bon, ça évidemment c'est un deck du milliardaire. Et finalement, bah, avec toute ma collection pool 3, bah en fait ça me sert pas à grand chose parce que il bah, y a plein de cartes qui ne m'intéressent pas. Quoi. Et en fait les meilleures cartes finalement, en tout cas par exemple dans ce genre de deck, c'est vraiment les cartes pool, pool 2. Euh. Pool 1 pool 2. Donc ça, Londres Sinistre, on connaît. Euh, ça copie sur un autre emplacement, on va sûrement aller là ici. Je pense qu'avec Okoye ou ouais, avec Scorpion, ouais, avec Scorpion ça a l'air pas mal. Après il a pas mal de cartes en main. Euh, Peut-être Okoye. Okoye ici. On va faire Okoye sur Londres. On fera aussi Docteur Boom sur Londres. Donc on peut ne pas mettre trop trop de cartes non plus sur le board, faut voir. Parce qu'en vrai Docteur Doom ici, ça met des 5-5 sur les autres lignes et ça va remettre et ça va recréer un Doom qui va remettre des 5-5. Donc euh, Franchement, on peut même passer le T3, peut-être. Bon, Captain America, c'est méga, méga fort. Donc, on va America. Ouais. On va juste America. Bon, Deathlock, c'est cool aussi. On va juste America qui a beaucoup de puissance. Euh, on va sûrement faire Jess Johnson mid. Ah non, on peut Doom à gauche. Ah non, Doom. À... Ouais, si, on peut Doom à gauche. On verra. Bon, il a beaucoup de points. Il fait de la grande magie. C'est un peu chiant. J'avoue que là c'est le genre de spot où si on a Killmonger on est trop bien. Adajo Ok. Bon pour le moment il est devant, mais c'est pas très grave. Oh Killmonger, très bien. Bon on va Killmonger, on détruit ses deux petits loulous. Euh, je pense que je fais Killmonger au mid. Ou bon, alors je garde Killmonger en mode surprise. Ce sera mon T5. Genre T5 avec euh... oh, Je pense que je vais Killmonger maintenant. Au milieu. Je crois que je vais Killmonger maintenant. Ok, nice. Il a bloqué le... C'est cool. Ah non Il bloque aussi mon Killmonger avec Cosmo ici. C'est pour ça qu'il snap. Écoutez, c'est intéressant. Est-ce grave C'est un peu chiant. Pas forcément grave, mais un peu chiant. Je vais Deathlock. Deathlock qui a 7, mais son Cosmo ne s'active pas. Après, si ça s'active à droite, je suis un peu, un peu rip-peperoni. Euh, sinon, il y a Wolfsbane, mais ça ne s'active pas. J'avoue que le Cosmo est chiant, il a beaucoup de points. Que faire que faire face à tant de haine est ce qu'il n'y a pas un play genre angela into deathlock juste là Ah j'ai quand même envie de profiter du peut-être je prends le risque un risque ça hein. ferait angela là non angela là ouais en fait je vais faire angela deathlock en me disant que le deathlock va aller au mid bon là je suis derrière donc je prends un risque un play greedy je fais deathlock ici qui va au mid donc il n'y a pas son côté sacrifice. Et en fait je finis par Docteur Boom à droite. Et voilà. Donc, ah, bah, il a de la chance parce qu'en ch plus le gars il a. Il a le storm. Avant moi. En fait, le problème c'est qu'il a gagné l'initiative, ce qui n'est pas normalement logique. Ah non, son cosmo c'est pas affiché. Bon bref. Ok, là on est derrière, mais pas beaucoup. Là on est devant, mais pas beaucoup. Là on est derrière. Si on fait Docteur Doom à droite, on fait. 9 de plus Donc on est 14 plus 9 On est à 23 Ici on prend 5 Ici on prend 5 Est-ce que ça suffit Bah il est bloqué à gauche Donc ça suffit Et à droite Franchement ça me paraît ok comme play Vous voyez, on a pris toutes les lignes Bon grâce à Londres Mais est-ce que ça nous fait gagner Hop gobelin Ah mais le problème c'est que Je joue contre une chèvre Il a pas vu qu'il avait cosmo le gars vous voyez je gagne sur toutes les lignes Mais dans tous les cas j'aurais gagné Même si le était venu chez moi Je gagnais sur toutes les lignes vous voyez, simple, efficace, brutal. On a bien réfléchi, on a pris un play risqué, mais finalement. Euh... Mais finalement, ça a payé. Mais il fallait prendre ce play à un moment. Je pense que j'étais derrière, pour le coup. J'ai pas considéré finalement la bêtise de mon adversaire. Pourtant, il... en plus, il avait bien joué, parce qu'il avait... Il avait mis Cosmo finalement au bon endroit pour bloquer. Donc c'est un peu bizarre, il a fait un super play derrière, il a fait des plays horribles. Peut-être qu'il s'est... <rire> en fait, je pense qu'il a fait un super play, il a fait yes putain, je suis trop fort. <rire> derrière, il a totalement craqué le gars. Il a oublié que c'était en 6 tours et pas en... juste en 4 tours le jeu. Bref. Alors les lames, c'est pas bon. Euh, normalement, je snap 100% du temps T1. Il est possible de pas snapper quand il y a les limbes. Euh... Bon, je le fais quand même parce que je suis un garçon gourmand, mais en vrai, en termes de pragmatisme pur, je pense qu'il faut pas. Voilà, c'est un deck qui a qui concentre toute sa puissance sur les 6 premiers tours. Je dirais même les... Mais en vrai, il y, y a Iceman et il y a le T. Hein. Donc vraiment sur les les 5... Enfin, les ouais, les 6 premiers tours ou les 5 euh, du tour 2 au tour 6. Ouais, vous m'avez compris. Euh... Et le truc, c'est que tour 7, on n'a pas de tour 7. Donc vraiment, l'objectif, c'est d'avoir de la puissance, de la puissance, de la puissance, de la puissance, à chaque fois plus de puissance que l'adversaire. À la fin, le Doom qui prend le board, surtout... Et en fait, on prend les trois lignes. C'est vraiment ça l'idée du deck, c'est de prendre les trois lignes. C'est même pour ça que je ne mets pas Storm dans le deck aussi, vous voyez Parce que... Euh, on va juste à Daggio ici. On va gagner à droite avec Jen Zones. Donc voilà, l'idée c'est vraiment... C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul T4, parce que si je mets Storm, j'ai envie de rajouter un deuxième T4. Pour moi, Storm, c'est deux T4 dans le deck, pas un seul. Bref. Bon, franchement, ce deck-là, je pourrais vous en... Alors, on va quand même aller à droite avec Jen Zones, même si on a Doctor Doom. Je pense. Et oui, ce deck-là, je pourrais vous en parler pendant des heures. Et franchement, je suis très fier de vous le présenter parce que il faut aller au-delà de ce qu'est le deck. Au-delà de juste, euh, un... le gars, il a acheté Doom parce que c'est vraiment pas ça. quoi. Euh, encore une fois, c'est vraiment pas de la branlette intellectuelle hein, de vous dire que j'ai mis, mis... c'est un deck. Alors, Doom, je l'ai pas depuis euh, 10 jours. Ce hein. deck-là, il a été créé avec 10 jours de réflexion. Mais cette carte-là, je l'ai depuis que 2-3 jours. Hein. Mais vraiment, le, le côté... Euh... Nombre de cartes, etc. Enfin voilà, c'est un jeu qui est beaucoup plus mathématique, je trouve, même que Donc c'est assez agréable. Bref, en tout cas, il a cassé mon Captain America avec l'Enchantress. Euh... Bon, ça, c'est une très bonne carte. Après, est-ce que c'est pas mieux de mettre plein de petites créas Je pense que oui. Genre Medusa, Wolfsbane. C'est beaucoup de points. Genre, Spider-Woman à gauche. Ouais, typiquement, c'est le genre de game, vous voyez. Si on avait 6 tours seulement, on gagnait quoi. Après, il a l'air d'avoir un deck contrôle, donc ça ne me fait pas si peur. Bon, ça c'est très très chiant. Euh... <rire> ça c'est très très très chiant. Ça c'est vraiment infâme pour le coup. Euh... On peut plus y aller. On pourrait concede. On va pas le faire, mais on pourrait. Hein. Qu'est-ce qu'on fait là On passe. Hein. On n'a plus qu'un slot. Dans l'absolu, il a deux tours pour euh, faire plus que 14, sachant qu'on a la Spider Woman. Sachant qu'à droite, on aura gagné. Donc, euh, faut voir. Mais là, le Doom, il, sera, il servira à rien. Encore une fois, quand il y, y a un 7 septième tour euh, Morphy, bon, il peut copier un Korg. Oh là là, voilà, bah on a perdu, je pense. Il copie la meilleure carte de ma main. Ouais. Euh, ouais, ouais. Il nous reste un Spider-Woman, qui est beaucoup de points. Spider-Woman, sachant que c'est lui qui démarre, ça fait 7 points, plus 4, ça fait 11 points. Donc c'est un 11 de puissance. Est-ce que lui, il a plus que 11 de puissance Bah Peut-être, mais là, on est un 2 pour 4. Donc 2 pour 4, soit on perd 2. Enfin, Je veux dire, si on part, on, on, on, on perd 2, et si on reste, on gagne 4. Donc en fait, il n'y a pas un énorme différentiel, sachant que le 2 pour 8... De marquer marqués là, 8 ici, c'est 37%. Il faut avoir 37% au plus de probabilité pour que ce soit correct de rester en 2 pour 8. Donc 2 pour 4. Franchement j'ai pas fait le calcul, mais globalement ça doit être 30%. Même peut-être moins. Donc là on reste. Leader. Ah. Leader, leader. On va GG. Bon, on a vraiment perdu sur les limbes hein, pour le coup. Euh, on le savait. Mais vous voyez, encore une fois, 2 pour 4. Ça a du sens de rester. Ouais. Bon, après, il y avait le... Ouais. Donc, on gagne à droite. Et on perd au mid. Bon, c'est des games qui sont un peu sick. Mais a... on perd pas beaucoup. Et il faut quand même rester. Parce que franchement, c'est bête. Mais on a les 11 points. Et statistiquement, il n'y a quand même pas beaucoup de cartes qui nous battent. Il y a ce leader. Voilà. Le fameux leader qui est très fort à la fin. Et voilà. À condition qu'il ait aussi deux places. Il de place, y a le Nightcrawler et tout. De toute façon, on ne tourne pas autour de leader. Hein, qui est une carte rare. Enfin, rare. C'est une carte pour le 3. Euh, alors... Le, le, le T1, je, joue, je le joue pas forcément au début si j'ai Angela en main. À condition... En fait, le T1, je le joue pas forcément en main si j'ai Angela en main et si j'ai un autre T1, en gros. Non. Si j'ai un autre T1, si j'ai deux T1 et Angela, je joue un T1 parce que j'ai une grosse curve à deux. Donc, en fait, très souvent... Euh, ouais, euh, très souvent, je vais faire genre T1... Enfin euh, comment dire, si j'ai un seul T1, je fais, T... je fais pas T1 euh, T1, je fais T2 Angela et T3 je fais T2 plus T1 sur Angela par exemple. Ou pas forcément sur Angela. Mais... Euh, par contre si j'en ai deux, bah l'autre T1 il va pas rentrer dans la curve donc je le fais T1. Oui. Je sais pas si c'est clair. Donc, on va au Coyer, je pense. Non il peut. A noter que. Euh. Ça va changer l'emplacement, mais j'ai pas envie de me boardlock ici. Peut-être faut juste Wallsbane ici. Et passe. Wallsbane c'est quand même pas mal de points. Après, vous allez me dire Captain America c'est beaucoup de points. Peut-être faire Lokoye maintenant c'est beaucoup aussi. Ah, c'est pas tant. Je pense c'est mieux que Captain America. Juste America au mid. America il a 5 points et il a 6 points. En fait, c'est pour 3 à 6. Sauf qu'il prend pas Cosmo, parce que parfois, il a Co Cosmo peut un peu nous poser problème. Bon, il a fait double Angela, c'est un peu bizarre. Euh... On va peut-être juste Jones. Après, on va peut-être commencer à créer des, des, de la construction sur les autres lignes. Genre Korg. Ici, Captain America. J'aime bien Korg sur le Wakanda, comme ça, si je fais Killmonger, il ne m'aura pas. Et là, collectionneur, ok ça demande du mana après hein. mais bon c'est vrai que c'est là il est devant ça switch Rassemblement. Rassemblement. on a le docteur donc ça c'est cool donc là il faut juste faire un play à 5 de puissance donc ce sera peut-être Okoye Wallsbane ici Je réflexionne mais ça a l'air cool on va partir sur Okoye euh, -Wals pardon. Et, euh, et on finira par Doom. On aura Doom et on essaiera d'être bon sur toutes les lignes. Bon, ces lignes-là, c'est beaucoup de points pour pas cher. Ça peut être un peu chiant. Faut voir. Ah, et Nightcrawler, c'est très chiant. Nightcrawler, dans ce spot, c'est très très relou. Euh, faut voir. Bon, en vrai, c'est, on est à peu près kiff-kiff. Hein. Ça, c'est quand même une très grosse carte. Le truc, c'est qu'au mid, franchement, je gagne jamais. Hein. C'est ça qui me pose problème. Au mid, je gagne jamais. C'est lui qui a les nids. En fait, il y a un play. Parce que là, on a vraiment beaucoup de retard au mid. On a 9 points. Donc, en fait, on les prend pas, les 9 points. Même si on fait Doctor Doom au mid, on les prend pas. Enfin, on les prend avec Spider-Woman au mid. La question, c'est est-ce que lui va jouer mid Parce qu'en vrai, on pourrait juste faire Spider-Woman au mid. Et genre, on gagne le mid. Mais il va faire quoi Nightcrawler à gauche, grosse créa au mid? Je le vois bien faire ça. Dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faut pas Doctor Boom à gauche? Ou alors Spider-Woman à gauche? Co comment il va aller là en fait? Où il va aller? C'est pas évident hein Moi, à sa place, je fais Nightcrawler à gauche, grosse créa au mid. Non mais il est déjà bien devant au mid. Peut-être qu'il va Nightcrawler à gauche, grosse créa à droite. En vrai, il y a tellement de spots. On est pour 2 sur 4. Je sais pas. Je vais faire la Spider. Bon, Nightcrawler à gauche, c'est sûr, il gagne à gauche. Après, faut il faut qu'il gagne à droite. Avec Collectionneur, il ne gagne pas à droite. Ah. Non, il ne gagne pas. Après, la différentielle, euh, différentielle, il gagne. Il gagne en Différentiel. Vous voyez, ici, on est à, on, on est à égalité, donc c'est OK. Bon, j'avoue que le lieu, il nous, a, il nous a un petit peu fait sombrer. Mais vous voyez, c'était intéressant, hein Bon on perd de 1 hein, je crois On peut pas revenir mais je crois qu'on perd de 1 On perd que d'un ici euh, Ouais en fait les, les 3 Angela Bon nous on n'a pas eu Angela ça nous a posé un peu problème Donc là on a 2 T1 on va forcément faire un T1 On va faire Iceman d'abord Parce que Iceman euh, On n'a pas envie de Korg On n'a pas envie d'Iceman une pomme de terre de Korg ça c'est vraiment des cartes trop trop chiantes Iceman et Korg Korg est même presque meilleur qu'Iceman parce qu'il casse une draw de l'adversaire c'est très très important dans ce jeu donc là il y aurait 6 cartes en main donc je pense qu'ici Scorpion est mieux quand il y a 3 cartes ou 4 t'aurais tendance à préférer Okoye mais là Scorpion est vraiment bien sur 6 cartes ça lui prend 5 cartes dans la main très souvent le moins 5 plus ou moins là on va Korg Okoye Super on peut Jess Jones aussi je pense c'est mieux de faire au collier Bon c'est pas forcément une bonne chose ça encore. En fait tout ce qui accélère en mana c'est pas forcément des bonnes cartes pour nous. la voilà, simple et Donc je veux jamais avoir plus de 4 cartes. Je veux pas être bloqué sur une ligne vu hein, qu'il y a Docteur Doom. Mais euh... Nous on a qui est magnifiquement curvé. Donc en fait il y a les... tous les lieux qui accélèrent en mana c'est pas forcément bon. Donc voilà, euh, tous les lieux qui rajoutent un tour, c'est rare, quoi, mais ça arrive. On peut faire la Spider maintenant. Après, c'est moi qui ai l'init. Je pense que c'est quand même ok. okay. M9 de puissance ici. La Jubilee. J'espère que ça ramène un truc naze. Euh, Abomination, c'est pas naze. Abomination, c'est pas naze du tout. Bon. On peut jouer qu'une carte. Ah, la Jess Jones. Sachant qu'au prochain tour. Ouais, on va juste une Jones à gauche. Non, on rattrape la gauche. Là, il a rien fait, donc il peut y avoir une infinite note au prochain tour. Mais c'est pas grave, on est en train de gagner deux lignes. Là, logiquement, on devrait gagner. On va aller à droite. Là, le docteur, en plus. C'est cool, il y a juste docteur on the curve. Euh, ouais, il y a juste docteur hein. Après, sinon, Angela, Captain, plus un T2, parce qu'on a beaucoup de T2 dans le deck, ça aurait été gros. Hein. On gagne à gauche, on gagne au mid, et on aurait gagné à droite. Euh, Angela, ça faisait 2, plus 4, 5, 6, 7, plus un T2, 9, 10, 11. Ouais, on avait 11 avec 3 cartes. il a une finote et il perd quand même la gauche ok voilà bon il y a eu superflu ça nous a pas trop posé problème mais parfois ça peut poser problème typiquement contre un deck combo qui va jouer mister négatif des trucs comme ça il peut il peut balancer plusieurs monstres nous, on a vraiment qu'un seul t6 qu'un seul t5 donc logiquement c'est vraiment sur les trois premiers tours essayer de prendre l'avantage ou sur les quatre premiers parce qu'on n'a pas toujours J jess t4 globalement on a enfin, on a plus souvent double t2 t4 que jess ou t1 t3 et derrière T5, T6 ou alors T5, on loupe le T5, mais voilà. Et on, on gagne sans le Docteur Doom, hein. voilà. Clairement, c'est un deck justement qui a tellement de puissance sur toutes les lignes avec des cartes qui ont de la puissance intrasec que, on... la... enfin, il y a plein de games où on... là typiquement on gagnait sans Doom, vous voyez. Bon Doom c'est un plus, mais là c'est un setup où on gagnait clairement sans Doom. Ah, ça c'est très problématique pour nous. <rire> ça c'est très très problématique pour nous. Euh, ça c'est très très chiant. 1 un, un. Bon. Tarlord bon on a la roquette qu'on peut péter avec Killmonger, mais on va pas le faire tout de suite. que, euh, faut voir. Ninja. Bon, ça se garde un peu en surprise. Peut-être Bane. Quoique, hein. Monger à gauche. Monger à droite. Faire Killmonger à droite. Armor. Armor. Hein. Ok. Garde sa petite moins 2. Pour c'est assez statu quo. Dead Jaune, c'est beaucoup de points. On va sûrement faire Spider-Woman à droite. Ça peut être un peu chiant. Ça veut dire qu'il va faire beaucoup de points à gauche. Enfin, c'est une game qui est sûrement perdue. On va faire euh, Spider à droite. Mais c'est une game qui est sûrement perdue, je pense. Parce que... Alors s'il a Black Panther ou un truc comme ça, il aura trop de stats. On va voir. Là, j'ai beaucoup de... Parce que... Sachant que là, il y a toujours zéro. Vous voyez Là, il y aura toujours... Ma... Enfin, ce sera 0 contre 0, quoi. Donc, euh, l'idée, c'est combien de puissance il peut avoir à gauche. que ça va être euh, ici à égalité et après, ça va être au nombre de, de, de différences. Mais en vrai, Captain America, c'est quand même beaucoup de points. Après, la Wolfsbane, c'est beaucoup de points également. La Wolfsbane, c'est 1 plus 6. Donc, c'est 7 points à droite. Et lui, c'est 3 plus 3, c'est 6. Donc, lui, c'est un peu moins de points. En vrai, euh, Wallsbane, ça a l'air mieux. Et ce serait Korg plus Iceman à gauche. Donc, on va partir là-dessus. On va voir ce que ça donne. 2 pour 4. Mais même pour 2 pour 8. Même le 37%, je le prends. Et sur Black Panther, je devrais perdre, je pense. Il y a vraiment beaucoup de stats à gauche. Enfin, on va voir le différentiel. mais Après, nous, on a pas mal ici. Gamora. En Gamora, c'est bon, je pense. La Mora, ça devrait être bon. Il a 27. Donc, 18-27, ça fait 9. Et là, on a plus que 9 du différentiel. Donc, on okay, gagne. Okay. Sur Black Panther, on peut calculer. Mais Black Panther, il est 4. Donc, avec la puissance, il est 5. Il se duplique une fois, ça fait 10. Il se duplique une fois, ça fait 20. Donc, il aurait été 20. Elle, elle est 18. Donc, non, ça aurait été OK quand même. Oui, c'est pour ça que le Blue Marvel, il peut aussi avoir du sens dans ce deck. Parce que... En vrai... Il y a vraiment cette... En fait, c'est très dur pour l'adversaire. C'est pour ça que j'ai un win rate aussi haut avec le deck. C'est très, très compliqué pour l'adversaire de tourner, enfin, d'essayer de gagner trois lignes. Parce que déjà, bon l'avantage peut-être qu'a, évidemment, le Doctor Doom par rapport au Bloomerail, c'est si l'adversaire, il storme ou s'il y a des lieux où on ne peut pas y avoir accès, bah le Doom y va. Gorg à gauche. Et vraiment ce côté genre sur les trois lignes j'ai de la puissance, c'est très très chiant pour l'adversaire parce que souvent lui il va faire un gros play autour tour 6 avec une grosse carte et s'il est un peu derrière partout et c'est le but du deck c'est vraiment qu'il soit derrière partout. En tout cas vraiment je, si vous avez Doom je vous invite à tester le deck et si vous n'avez pas Doom bah je vous invite à jouer la version pool 2 avec Marvel, vous allez voir je pense que vous allez avoir un très très chouette win rate également. Donc là il a 6 cartes en main donc on va préférer le scorpion. Je vais pas forcément sur les lieux qui sont pas révélés encore, parce que ça peut être Jotunheim, ça peut être euh, bah, le flux qui donne de l'énergie, ça peut être Mojo World, ça peut être euh, échangé euh, de côté, enfin voilà, il y a plein de lieux qui, qui, qui peuvent être un peu chiant. Alors ça peut être des bons lieux aussi, hein, le Raft, euh, Hulk, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de lieux négatifs que de lieux positifs. Et encore une fois, les lieux sur lesquels j'ai pas accès, bah j'y ai avec Doctor Doom. J'ai accès avec Doctor Doom. Donc c'est pour ça que ça me fait moins peur de, de ce genre. Enfin, ce genre de lieu me fait moins peur. Ok, bon c'est cool, on aura un joli Nightcrawler. Okay. Bon. On va Okoye, Iceman euh, à gauche imagine. Non, plutôt mid. J'aime bien faire 2 et 2 en fait, ça me donne vraiment la possibilité. Encore une fois, c'est compliqué pour l'adversaire. J'ai déjà 4 ici, j'ai déjà 4 là. Borm. Enfin, Storm en vrai c'est une carte qui m'avantage Donc déjà aussi c'est tous les adversaires Qui vont jouer Storm vous allez avoir un bon matchup contre eux Ça c'est cool On a un Killmonger Qui est très très cool, on va pas le faire maintenant Je pense qu'on va juste jet Jones au mid Comme ça on est sûr de gagner au mid Après il va falloir quand même euh, Avoir les, 100, les, les 4 créas à gauche Mais en vrai les 4 créas je les aurais avec Killmonger Je pense Juggernaut pas très grave que ça aille à gauche. Il gagne toujours au mid. Hein, avec le Docteur. Et j'avoue que le... Alors, le Joker Note, quand un adversaire a joué des cartes ici pendant ce tour, elle se déplace. C'est pas mal. Justement, post-storm, c'est rigolo. Donc là, on va faire genre. c'est un peu un peu relou. Très. Un peu. On va juste Killmonger à gauche. On peut pas aller au mid. On va juste Killmonger à gauche. On libère la place du Korg. Bon, le problème, c'est que la Jones elle n'aura pas sa stat. Est-ce grave? Pas très grave. 4 pour 4. Pas très grave, je crois. j'ai un mana flottant. J'ai deux mana flottants. ça C'est chiant pour, ce... pour mon deck. Lui, c'est pas forcément facile pour lui de récupérer le Mojo World. Parce qu'il a deux créas, faudrait qu'il en mette deux à gauche. Kingpin. Raven. Ah Kingpin, no. c'est une carte qui est déplacée ici au tour 6. Elle est détruite. Donc on va juste Docteur à droite. Ça se déplace pas. Hein. Ça revient au même, je réfléchis, mais. Ouais. Euh... Ça change rien je crois Ça change rien je gagne sur les trois lignes Le Docteur Doom qui fait les 15 à la fin Qui prend toute la ligne En fait là par exemple Si c'était un Blue Marvel est-ce que ça aurait changé la donne Je faisais Blue Marvel Ça me faisait gagner au mid J'avais Okoye à 3 Et lui à 3 donc c'est égalité au mid A gauche j'avais 2 donc, je perdais à gauche, mais je gagnais avec Blue Marvel, Jones et Killmonger. Parce que là, j'avais 12. Très, ouais. Donc, vous voyez, en termes de différentiel, ouais. Ah non, parce qu'il avait 100. Il n'y aurait pas eu ce Doom. Donc, il aurait eu les 100 de plus. Donc, vous voyez, là, avec Blue Marvel, euh, ça... bah En fait, j'aurais joué différemment avec Blue Marvel. j'aurais sûrement pas Killmonger. Sûrement. J'aurais vraiment bloqué peut-être la ligne à gauche aussi. Bon les missions, c'est important. Alors, les golds, si vous voulez acheter des golds, il faut les utiliser pour les missions. Moi j'avoue que j'ai un peu craqué. J'ai acheté beaucoup de gold et j'ai... Encore une fois, bon, c'est dans le cadre de mon activité. J'ai le, Ah oui, j'ai pas parlé des streams, mais je stream toute la semaine hein, euh, du Marvel Snap. Euh, de 14h à 20h sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir. Euh, pardon. Okay. Donc de 14h à 20h, euh, en fait un jour, 14h à 20h, c'est du BG. Le lendemain, 10h 20h, c'est du Snap. Voilà. Et là, cette semaine, je fais 3, semaines, 3 jours snap, 2 jours BG. Euh, donc là, si vous regardez la vidéo au moment où elle sort, enfin, euh, ce, je vais la sortir aujourd'hui, la vidéo, donc euh, mardi 15 novembre, je ferai du BG. Et demain, de 10h à 20h, je ferai du snap. Voilà. Donc ça, c'est un super lieu pour nous parce qu'on arrive toujours à le gagner. Notre main est catastrophique. Donc peut-être que cette fois on va pas le gagner mais en vrai on a une curve tellement basse que globalement ça c'est pour nous à chaque fois. Euh, depuis que j'ai créé ce deck, alors j'ai fait pas mal de games avec ce deck, en tout cas avec les versions différentes de ce deck, ça a commencé par une version contrôle. En gros il y avait la même ossature mais j'avais euh, un peu plus de cartes tech, c'est à dire qu'à la place d'un Captain America j'avais un Cosmo, ce genre de choses. À la place d'une Jane Jones j'avais une Enchantress ou un chang chi Et en fait en termes de win rate ça me plaisait pas trop, bon j'avais un beau win rate, j'avais quand même 70% mais je sentais qu'il y avait moins d'impact. Je peux peut-être mettre des cartes un peu plus mid. Donc voilà. Donc là, par exemple, je suis... Enfin non, en vrai, je peux toujours piocher Killmonger ou Wolfsbane. Mais en gros, là, vous voyez, j'ai 6 cartes dans le deck. J'ai 4 cartes que je vais pouvoir jouer ici en combinaison avec Medusa. Donc en fait, le raft, je vais le gagner au prochain Absolument. tour. Ah, souvent. Voilà. Bon, ça m'embête un peu de gagner le raft tous les deux parce que ça bloque mon docteur doom mais bon c'est pas grave parce que c'est quand même la question c'est est ce qu'en termes de points je vais être devant en terme de points je suis gros hein. bon, après lui il sacrifie ses cartes ça fait qu'il qu il est pas board lock on va dire à gauche et moi je suis pas non plus board lock si je killmonger ça me libère la place aussi parfois le killmonger va être utilisé juste pour reprendre la place ok Franchement, j'ai presque envie de Killmonger. Ça tue son démon aussi. Genre, je fais Apocalypse Killmonger à droite. Comme ça, j'ai beaucoup de points à droite. Peut-être un peu trop. On va le faire, mais je suis pas sûr. Okay. Professeur X. on vous voyez, on a gagné la ligne. Là, on gagne la ligne à gauche. Donc, c'est super. Et c'est moi qui l'init. Je pense que je vais juste Doom à droite, euh, au mid. Comme ça, là, je suis large devant, même s'il fait Changchi plus une, mer une merdasse. S'il va au mid, bah je gagne à gauche. Après, il y a toujours des spots où il fait Blue Marvel, il gagne ici. Il n'y a pas Blue Marvel dans son deck. Non, il va sûrement partir, OK. En plus, j'étais en train de me parler des streams. Et donc, oui, bref. Euh, L'idée, c'est que moi, j'ai dépensé de l'argent. Bon, j'étais déjà étonné sur le stream. J'ai posé la question de combien de personnes avaient dépensé de l'argent et en vrai il y avait beaucoup de personnes qui ont dépensé même des grosses sommes hein, euh, il y avait plusieurs personnes qui ont dépensé 150 euros sur le jeu bon ça veut dire qu'ils croient dans, dans le jeu hein, en la, la, la pérennité du jeu et je pense qu'on peut y croire pour le coup je pense que c'est un jeu qui va durer des années voire des dizaines d'années vraiment Là, voilà vous voyez typiquement j'ai un seul t en main donc je vais et Angela donc je vais garder le, le petit terrain. 1 euh comme ça on fait Angela en espérant qu'il n'y ait pas un autre lieu chiant, Londres. Londres c'est pas forcément un super lieu. Je crois que je vais faire Angela à droite. En fait, j'ai pas envie de d'Angela de double Angela avec Londres parce que l'autre carte qui va aller sur Angela, sera, elle sera pas jouée, elle sera placée, vous voyez Trop chiant. Donc on a Killmonger. Donc là on va faire par contre Scorpion au mid. Est-ce qu'on fait Iceman au mid Bref. Je crois qu'on va Iceman à droite. Après Kork c'est vraiment horrible pour l'adversaire. Ça lui bloque deux draws. En vrai, il y a moyen que Kork soit vraiment une carte d'enfoiré dans ce, cette situation. Scorpion et Kork ça a l'air cool hein. Ouais, le problème c'est que là je suis un peu bloqué partout mais. Bon ça va, c'est aller à gauche. Là il a deux pommes de terre dans le deck. Ouais, ça c'est bien mis. Le storm qui casse le lieu. Bon c'est pas si grave euh, On a Captain America Est-ce qu'on le met au mid De toute façon on sera bloqué après au mid à part si on A à... à part si on a le Docteur mais... Bon si on fait ça on est sûr de gagner au mid Le problème c'est que je suis vraiment pas bien sur les autres lignes mais... oh, Je vais faire ça quand même oh, Il faut un Killmonger hein Enfin, ah, quoique, non, pas forcément. Hein. Là, de toute façon, il me reste T5, T6. Donc, le mieux, c'est de piocher une Spider woman pour gagner soit à gauche, soit à droite. Sachant qu'au mid, j'ai gagné avec Wallsbane. Après, je peux garder Wallsbane. Term... Parce qu'en termes de puissance, c'est gros. Et à la place, faire Medusa au mid. Mais bon, je sais jamais. Je préfère mettre beaucoup de points au mid. Ouais, ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, en vrai. <rire> en vrai, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça, on a à la place de balancer deux cartes au T5. On est devant ici, largement. Okoye c'est un peu tard, bon Medusa sert à rien donc autant jouer Okoye. Okoye Captain America à droite. En vrai peut-être Iceman est mieux. Attends Okoye ça peut booster un truc. Ouais c'est une game où là on est devant et pourtant on a ni Spider-Woman ni Doctor Doom. Mais bref voilà. Euh, en gros en fait j'ai même pas fini mon raisonnement. Mais le truc c'est que... Bon, déjà c'est pas worth de mettre de l'argent dans ce jeu à un moment. Que l'argent qu'on met dans le jeu On n'a pas forcément des cartes Parce que dans le niveau de collection Je peux vous montrer rapidement Mais La, la violence on va dire du pool 3 Mais ça c'est très intéressant aussi Ça veut dire que le jeu est bien fait Et qu'on n'est pas dans un pay to win Comme disent certains Pas du tout euh, Ok je change juste de scène Pour vous montrer le niveau de collection En gros là je suis 1150 Ou un truc comme ça 1148 pardon euh, Sur ce coffre j'ai pas eu de carte Sur ce coffre j'ai pas eu de carte Sur ce coffre j'ai pas, pas eu de carte Là j'ai eu une carte donc, vous voyez, il y a eu quand même beaucoup de points. Alors, si on compte, euh, là, j'ai pas forcément de cartes. Donc, ça fait 1150, 1150. La dernière carte, c'était 1102. C'est-à-dire, pendant 48 points, j'ai pas eu de carte. Ensuite, c'était de 1102 à... On descend, on descend, on descend, on descend. Docteur Doom, donc 1042. Donc vous voyez, donc euh, 1102, 1042, euh, ça fait 60. Hein. Donc, euh, pendant 60 points, j'ai pas eu de carte. Donc, vous voyez, la violence, 60 points, c'est beaucoup de, de crédit hein, quand même hein, pour faire 60 points ici. Bah oui, vous en doutez quoi. Donc, euh... Donc voilà, en fait, mettre de l'argent, ça n'a pas vraiment d'intérêt au début. Je pense que ça peut être pas mal si vous voulez vite passer pool 2, de pool 2 à pool 3. Ou alors faire un tout petit push, on va dire un petit peps de, de puissance en poule, Enfin un petit peps de carte en pool 3. Enfin, J'ai enlevé le son ou quoi J'ai enlevé le son. En fait je clique parfois sur un truc qui enlève le son. Et je sais pas comment je fais. Korg euh, ou Squirrel Non, jamais Squirrel. Ah, District X. Bon, ça va être un peu, compli un, un peu compliqué. voilà il a enlevé les bonnes cartes de mon deck. Mais ça fait des games rigolotes en vrai, District. Electra. Passe, hein. J'ai sûrement Killmonger, on verra. Orge. Ah Groot c'est rigolo. Groot c'est très fort là. On bah, va sûrement aller là. Ah c'est cool. Hein. Groot ça fait vraiment beaucoup de points. Ah c'est typiquement une, une carte qu'on peut mettre dans le deck. Hein, franchement. C'est beaucoup beaucoup de points. Et dans l'idée de jouer un deck de, de mid range. Avec de la puissance directe. Groot c'est vraiment pas mal je pense. Bah, là en termes de points je, je prends énormément d'avance. Invisible Woman. Je sais pas trop si ça a du sens. un peu tricky quand même. Hein. Juste Killmonger à droite. Ça a tué mon Korg, mais on veut une Electra, non On reste comme ça. On va juste faire Killmonger. Et ensuite, je vais faire Spider-Woman à droite. Voilà, c'est une histoire de points. En fait, je vais juste essayer de mettre un maximum de points sur Londres et accessoirement mettre des points ailleurs. Mais euh, je sais pas ce que j'allais dire. Est-ce que j'ai fini mon raisonnement Ah non, j'ai même pas fini le raisonnement de base qui était de vous dire que... En fait, à la base, c'est pas une justification, mais c'est pour vous expliquer. J'ai mis d'argent dans le jeu parce que ça me permet comme ça, à chaque stream, de partir d'une base, d'un deck, avec des cartes pool 3, pool 2, pool 1, et de le construire petit à petit. Euh, c'est ce que j'ai fait hier ou avant-hier. Euh, en gros, je euh, suis parti de la base contrôle de ce deck avec Doctor Doom, et j'ai essayé vraiment de mettre en lumière le Doctor Doom dans le meilleur spot possible. Et dans la journée, j'ai fait 136 parties, donc 10 heures de live, 136 games, et euh, en gros, il y a un tracker hein, qui s'appelle SnapFan. Euh, bon, on va faire ça à droite. On verra ensuite. Donc oui, il y a un tracker qui s'appelle SnapFan. Vous allez sur SnapFan, vous pouvez lier, en fait, enfin, en fait, vous liez votre compte à SnapFan. Ça fait que quand vous jouez, les données, elles sont récupérées sur SnapFan. Et ça fait que, bah, comme ça, je pouvais voir le win rate de chacun de mes decks. C'est hyper intéressant. Et ça m'a permis d'évoluer. En fait, avec la même base, j'ai fait 136 games. Et à chaque fois, amélioration, amélioration, amélioration. Je pense que ce soit clair il nous fait un peu de la, la grande magie mais bon Ultron en vrai c'est gros on va voir si ça le fait gagner oh sérieux le gars on va voir en fait, ça nous, on gagne à gauche je pense qu'on perd sur les autres lignes non ah non parce que là on est bloqué avec Ultron on est bloqué bon euh, attends on a quand même remplacé le deck par des cartes aléatoires et le gars il a quand même eu Doctor Doom et Blue Marvel quand même en cartes aléatoires moi j'ai eu genre euh j'ai eu Electra et ok. Quoi. <rire> on n'est pas, on est pas euh, sur le même pied d'égalité là quand même. Bon l'émission, les l'émission, les ça fait du bien. Euh, attendez je suis, en, je suis en mission. On refresh, okay, je peux plus refresh. Euh, le season pass on avance. Le season pass c'est pour le coup c'est assez worth de le payer je pense. Enfin, c'est tous les mois après c'est 11 euros mais si on décide de jouer beaucoup au jeu, c'est pas un investissement qui est c'est pas de l'argent jeté en l'air quoi alors si parce que c'est des cartes numériques c'est pas du vrai manger <rire> c'est pas du manger mais ok c'est cool ça et bon c'est du plaisir quoi aussi euh, tu payes pour le plaisir aussi dans... dans un jeu faut pas juste voir sur euh, est-ce que ça vaut le coup ou pas quoi euh, si euh, tu vas faire un foot avec des potes euh, tu vas faire un five bah tu dois payer le lieu euh, pour en faire quoi tu vas au cinéma, c'est 12 euros, quoi. Ou plus. Bon, ça, typiquement, c'est super bien pour nous. Parce qu'on on a une curve tellement basse qu'on perd jamais. Quand il y a Time Variance Authority. Okoye. Perle les Twitch. Écoutez, bon. on va jouer 6 euh, tours. Ça me va aussi. Euh, je vais plutôt faire Captain America au mid. Et je ferai sûrement Angela plus T2 à droite Je pense Ou alors juste Bane no au mid On verra Adagio Cosmo à gauche Ok On a l'info au moins On a l'info Je pense qu'on va juste au no mid Et Ouais Bon le problème C'est qu'on pourra pas euh, Spider-Woman Avec ça C'est dommage En plus elle a le boost Du Okoye Elle est vraiment grosse là on aura Angela. On oh, aura pas grand chose en vrai. Ça c'est problématique pour nous. Cable. Cable. lézard. Ok. Oh, il faut un autre T2. Ouais ça marche même pas. Hein. Là on est un peu emmerdé. Jones peut-être. Jones dirait. Ouais, Jones c'est fort. De droite. Bon en vrai Jones c'est cool. En vrai Jones c'est cool. Pas mal de points. C'est quand même pas mal de points. Bon. Ah, c'est dommage pour notre Killmonger. Mais là, en vrai, en termes de points, on est devant. Juste à droite. Alors après, il faut faire gaffe. Il peut avoir Blue Marvel. Bon, on a la Spider-Woman. Le Killmonger est quand même strong. Parce que le Killmonger, il casse à droite. Donc, il me permet d'être vraiment bien à droite. Après, il y a la Spider qui est beaucoup de points aussi. Parce que là, je suis bien sur toutes les lignes. Enfin, à part à gauche Mais par exemple à gauche Je peux décider juste de faire Spider Même s'il y a le Cosmo Vous voyez En vrai son truc il est 3 C'est à dire s'il joue une autre carte Ça c'est 3 Donc ça veut dire que derrière Parce qu'il perd le plus 5 Donc il faut qu'il arrive à 9 Donc là en fait, Au milieu je pense que je suis vraiment large devant J'ai 9 points d'avance Donc j'imagine que faire euh... Après je peux, je peux bourriner à gauche Genre faire Angela, Killmonger, Rock Ça détruit pas ça mais ça fait beaucoup de points, ça baisse son lézard, je suis sûr de gagner à gauche. Et en vrai à droite de base je gagne avec la Jazz Jones. Donc j'aurais tendance à bien aimer ça. Ah non merde en termes de mana ça marche pas. Ah, juste ça. 8 points. Ça et ça. Alors en vrai ça autant le faire là. On va faire ça. Clos. ouais, clo Mais on passe à 10 à gauche Et après en termes d'écart On gagne Grâce au Rock en vrai Parce que Le Rock il a un du Captain America Donc sinon vous voyez là il y a égalité grâce juste aux 8 points de la Spider Qui est donné par Okoye. Donc vous voyez là c'est con mais ça se joue à des détails avec ce deck hein. Et les détails sont très très très très souvent pour nous euh, Là on gagne juste avec la Jet Jones Bon, bon top deck faut reconnaître et, euh, et ici, avec le claw, il a boosté là, mais on est... Donc là, on perd 1 et là, on gagne de 2. Si on mettait pas Rock, bah ça faisait vraiment strict égalité. C'est l'avantage d'un deck comme ça aussi puissant, aussi stable surtout, parce qu'il y a une curve très très stable. C'est pas comme un deck négatif. Genre un deck combo, on va dire, pas forcément négatif, mais Mister négatif. Et euh, okay, on a ça, ça fait du bien. Donc c'est pas comme un deck combo qui a euh, qui peut vraiment fail à un certain nombre de games à la suite et parfois aussi écraser l'adversaire en fonction des cartes clés. Typiquement au Mister Négatif, si on l'a T4 ou on l'a pas T4, c'est pas la même. Et si on la T5, bah, le deck est nul. Quoi. Là vous voyez, j'ai la Korg en main, donc je vais. Je vais euh, Angela T2 ou Scorpion T2 plutôt into Angela Korg. Après il y a Attilan, mais je pense que c'est quand même le play. Euh... à moins de piocher l'autre terrain, dans ce cas là je suis embêté, mais la probabilité elle est quand même... Vous voyez au scorpion. Au sco euh, scorpion je crois. Après, Okoye est cool parce qu'on va mélanger les cartes de notre main dans notre deck. Il y a moyen que ce soit Okoye. Il y a moyen que ce soit Okoye en vrai, vu qu'on va reshuffle. Et je pense qu'on va Angela Corgomide, parce qu'Angela c'est beaucoup de points, et le but du Nexus c'est de gagner au milieu. Il y a eu deux murs qui est cool, mais j'aime bien faire ça et ça. L'avantage c'est que j'aurais... Killmonger pour enlever Skorg. Là il fait des il fait beaucoup de points au mid aussi. Enfin aussi, plus que nous. Et on a la Spider Woman qui va être forte. Très très forte. Dans des combats comme ça de mono... Ça permet d'équilibrer de... un peu le deck aussi. La Spider Woman, elle vraiment elle a un impact énorme sur une seule lane. On peut Killmonger, typiquement on peut Iceman, Killmonger, comme ça on libère la place ouais, C'est assez cool en vrai, hein. c'est un peu bizarre mais... On va faire Bon à part s'il détruit le lieu, dans ce cas on perd, mais, enfin on perd même pas forcément parce qu'on peut avoir le boom à la fin mais... Là c'est vrai que le gars s'il a un casse-lieu, il peut vraiment me bait quoi Là on a le killmonger qui est vous voyez, super intéressant. On libère la place. Alors certes ça nous enlève des points. Mais ça détruit toujours ces trucs chez l'adversaire. Vous voyez l'Angela elle est déjà à 7. Hein. Donc là on va faire le Spider-Woman. Sachant que c'est lui qui a l'initiative. Et à la fin on essaiera de... Voilà. Bon ça fait un peu peur parce qu'il peut avoir... Euh... Comment il s'appelle Il peut avoir une Finote un peu bizarre mais il peut avoir une finote on va captain. c'est 4 points plus euh, plus 3 donc c'est 7 points plus Angela c'est 9 points donc on fait 9 donc on est à 29 sachant qu'on a 9 d'avance donc on a 8 d'avance donc si je fais ça c'est strictement égalité sachant que je crois que là on est dans un, une stricte égalité mais je ne suis pas sûr donc on va voir C'est une finote au mid. Il fait pas une finote. Ah non, si peut-être. Je crois qu'il y a une stricte égalité, mais peut-être j'ai des conneries. Ah non, parce qu'il y a l'île de mur. Je crois que j'ai gagné. Vous voyez ah, ah non j'ai perdu parce qu'il gagne au mid à la différentielle. Et le différentiel, on le rattrape pas ici. Donc vous voyez, ça se joue pas à grand chose. Hein. C'est intéressant. Si on a à la fin le. Comment il s'appelle ce petit loup Si on a le le Wallsbane on gagne, parce que là on a quoi On a 4 points plus 7. Chacun en boost. Ouais non, Wallsbane c'est 7 aussi. Donc Captain America et Wallsbane c'est pareil. Je réfléchis s'il y a des spots pour gagner. Bon, Doctor Doom on gagne évidemment. On fait Doctor Doom au mid, mais on a beaucoup plus de points à droite, donc on gagne toujours à droite même avec le différentiel. Donc euh... ouais c'est intéressant là, bon Infinite nous bat. C'est une gamme un peu particulière. Mais bon, vous voyez le Nexus c'est un peu chiant pour nous. Nous on a, encore une fois, on a vocation. Mais là vous voyez malgré En fait c'est là où on voit la puissance du deck, c'est que malgré le setup qui était pas bon avec euh, un deck qui marche pas du tout quand il y a qu'une seule ligne à gagner, bah on, on s'est quand même mis dans un, dans un schéma euh, sympa. Bon, c'est pas forcément bien de faire Doom maintenant parce que ça enlève la surprise. Normalement on gagne grâce à la surprise du Doom et grâce au fait que le gars il sait pas sur quelle ligne on va jouer. Là j'avoue que maintenant il a le. Donc projet Pegasus c'est vraiment pas bon pour nous, même si on dirait parce qu'on a fait un joli truc. Pour bon, Medusa c'est beaucoup de points. Ça dépend quel deck il joue. Et Blue Marvel T1 ça fait un peu peur parce qu'il peut avoir des Ultrons, des choses comme ça. On va voir. Rocket, bon, surtout on a Killmonger. En captain au mid, non. On fera Spider Woman au mid. Bon, L'avantage c'est qu'on gagne à droite. On va Captain à gauche. On fera Iceman Killmonger au mid. Comme ça on libérera une place. Et on finira soit par Spider-Woman au mid, soit Wallsbane. Les deux sont... sont cool. On verra. Parce qu'on n'aura pas forcément Spider-Woman. Euh... Bon, il joue Angela. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Ah, ah bah là, on, verrait... on peut faire ça et tout ça. On va faire ça. Comme ça, on casse notre Iceman. Donc là, on lui casse 2 mana, on va dire. Enfin, on peut détruire un peu sa curve. Le Cazar. Ouais, bon. Des points, des points, des points. C'est moi qui ai l'init. Donc, je pense qu'il faut juste faire ça. Après, il est possible que la Spider-Woman... Parce qu'en fait, j'aurais quand même l'init à la fin. Il y a, a moyen que ce soit juste Angela, Wallsbane, mid j'ai vraiment beaucoup de points quand même. Une tout spider Woman à gauche. À droite en vrai c'est dur pour lui de me gagner. Enfin ça dépend s'il y a un truc Ultron. Mais est-ce qu'il joue Ultron dans son deck pas sûr. Ouais, j'ai quand même 27 au mid. One spot. Ouais, c'est un peu bizarre. Et à gauche vous voyez je suis devant avec ça. A voir a voir ce qu'il va m'inventer. Après, il y a toujours le Docteur Doom. Sur Docteur Doom, est-ce qu'il gagne ah, Le Spider-Woman, elle fait beaucoup de points. Après, Angela, elle prend... Ça fait 7. Ouais. Il, à il gagne plan. à droite. Il gagne pas au mid. Ouais, sur Docteur Doom, j'ai perdu ici. S'il si la a Docteur Doom, j'ai perdu. À cause de ce lieu, ouais. On va voir, on va voir. Bon, il joue deux cartes, c'est plutôt bon signe, non Là, il a Snap, ça, c'est pas bon signe, mais... Ant-Man. Il est derrière. Pas de conneries. Non, il est devant. Et là, ça fait égalité. Donc, c'est un différentiel qui compte. Hein. Ah non, pas égalité. Il reprend devant. Attends. Ah oui, la squirrel. La squirrel qui met deux écureuils à droite. Il gagne à gauche. Ouais, GG, GG. GG, GG. Intéressant. Mais vous voyez, là, on l'a su. Hein. Euh, on... Bon, euh, si vous êtes. Euh un peu péteux vous pouvez abandonner hein. euh, c'est pas quand il y a enfin pas forcément tour 1 mais à la fin vous n'êtes pas obligé de jouer les 8 Moi, je pense que c'est ok encore une fois mathématiquement c'est 2 pour 8 c'est 37% je pense que j'ai plus de 37% de chance de gagner je pense que j'ai moins de 50% mais j'ai plus de 38% oh, snap. je dirais entre 42 et 47% je pense dans ce spot là bref euh, on va garder Iceman vu qu'on a un, un seul T1 en main et Angela Petit Iceman qui est un peu chiant dans ma curve. Je ne peux pas forcément les jouer à partir du moment où j'ai Killmonger et que j'aurai besoin de rattraper les points. Je pense que je vais essayer de prendre des points à droite. Je vais Angela à droite, into uh, Killmonger Iceman. Voilà en fait j'ai perdu mon T1, j'ai perdu mon T2 Donc en fait les, les Iceman et les Korg je veux pas les détruire je veux, je veux que entre guillemets ça me rattrape les points perdus Quand je les ai T1, T2 c'est pas grave Mais enfin, T1, T3, Into Killmonger, T4 Killmonger Bah écoute c'est parfait comme ça j'ai même pas joué le mien Un peu bizarre comme spot hein, ce qu'il a fait euh, Bon On fait juste Jade Jones Plein de petites cartes J'aime bien juste Jones. Genre à gauche c'est 8 points. Il y aura rarement 8 points à gauche. Après c'est dommage de pas jouer cork scorpion et tout. Je pense qu'il faut quand même. Ça, ça. Ça. Non, on va quand même faire ça. Ça va être Jubilee. Jubilee c'est un peu RNG. Lockjaw. Iceman, le petit cork dans le deck qui est cool. Très très très très fort ça. On va juste Jazz Jones ou Spider. C'est moi qui ai l'init donc... Euh... J'ai 4 cartes dans le deck, j'ai que 25% de chance de piocher le Docteur Doom. J'ai envie de gagner à droite. Donc peut-être que je fais Spider. Après je suis déjà devant à droite mais... Pas évident. Ou alors je gagne la Spider à la fin. Donc, je fais. Jet Jones euh, au mid. On sur Jet Jones à gauche. Et on verra sur la fin. On fera. Death, ok. On gagne à gauche, on gagne à droite. Sur Dr. le Doom, on devrait gagner. Et si on n'a pas docteur Doom, bah, c'est là où c'est pas évident. C'est moi qui ai l'init. Je pourrais faire un truc à base de Okoy ou Wolfsbane au mid. En fait, là, c'est du 50-50, quoi. Parce que, en fait, je... après, je peux... Ouais, non, je peux pas aller à gauche. Donc, en vrai, soit... Si je fais Spider-Woman à gauche, on... Non, on n'est pas bon. Donc, sinon, ce sera sûrement au... Okai, Wallsbane. Je pense qu'il Angela, il peut avoir peur d'Angela. Donc, il peut se dire, je vais pas aller à, à droite, c'est trop dangereux. Donc, peut-être, je vais au centre. Au centre, en vrai, j'ai déjà deux d'avance. Si je fais Okai, Wallsbane, ça, c'est 5. J'ai 7. J'ai 9. C'est pas tant, hein. C'est pas tant juste ça. Hein. Pareil c'est neuf, C'est pas tant. On prend les 9. Le différentiel je perds non Le c'est que j'ai peur de perdre le différentiel. Si on est vrai dans un vrai 50-50. Ou alors on se dit il va bourriner à droite. Écoutez je vais aller à droite en me disant que C'est mon seul moyen de gagner Mais je prends quand même le 4 pour 8 Ouais je prends quand même le 4 pour 8 Parce que la probabilité est bonne Et en plus là c'est un 4 pour 8 c'est pas un 2 pour 8 Donc c'est même pas 37% Donc c'est encore moins Donc là je prends le, je prends le play Tang chi enfin, Le problème c'est qu'il a, il a le lock Joe Donc il peut enlever Tang chi et mettre un truc Ok GG vous voyez, c'est important de connaître les probabilités. Alors, c'est pas des probabilités compliquées, mais les connaître, ça permet de ne pas concede quand on est gagnant. En fait, il y a des plays comme ça. qui. Euh, L'avantage, c'est que c'est un jeu de 3 minutes. Donc, il euh, y a des plays qui sont gagnants sur le long terme. On peut les perdre, les perdre, les perdre. Si les mathématiques sont avec nous, sur le long terme, c'est bon de, de, de rester. Vous voyez Mais si on ne sait pas, bah, en fait, à un moment, on se dit ouais, 4 pour 8. Euh, vous voyez, là, j'étais en train de me dire, bah, en fait, au mid, j'ai quand même que 9. Sachant qu'à l'écart, juste s'il fait Chavez au mid, j'ai perdu. Donc je vais prendre le risque qu'il aille à droite et moi aussi parce que voilà les probas sont correctes. Et vous voyez c'est une game que je gagne alors on peut dire ouais mais t'as eu de la chance qu'il aille là mais ouais mais j'ai suivi les probabilités ici. Encore faut-il les connaître plus ou moins. Voilà. Vous voyez le deck est cool hein je sais pas quel est le win rate dans cette vidéo mais euh, le deck est hyper fort. Ça gagne vite enfin ça gagne vite après les games sont rapides mais c'est efficace ça gagne sur toutes les lignes c'est très très très relou pour l'adversaire de nous battre. Euh, donc voilà, c'est vraiment un, une petite merveille que je trouve ce deck. Pour le moment, en tout cas, c'est vraiment le meilleur deck que j'ai euh, fait. Euh, le meilleur deck que j'ai en ma, en ma possession, on va dire. Et c'est mon meilleur win rate, tout simplement. Euh, sachant que je vous montre très très rapidement les autres versions que j'ai créées, qui avaient des win rates pareil à 65-70%. En gros, ça a commencé avec ce deck contrôle-là. Vous voyez, enchantress, hobgoblin. L'idée, c'était quand même de jouer avec Doom. Mais voilà, l'idée, c'était de mettre Doom dans des bonnes dispositions. Donc euh, avec des cartes un peu contrôle. C'est pour ça que j'ai appelé ça un deck contrôle. Parce qu'il y a l'Iceman, il y a le Scorpion, il y a l'Enchantress, le Killmonger, le Cosmo et l'Hop Goblin. J'ai enlevé une carte, je sais plus quoi. Bref, on s'en fout. Euh, le contrôle V2 ensuite. Donc avec le Chang'Chi qui a remplacé l'Enchantress. Et le, le, le petit 1-3, enfin le, le petit truc qui donne une carte en main là, euh, T1, l'Agent 13, par un Korg. Ensuite, il passé sur une version midrange. Donc version midrange... Euh, j'ai enlevé les cartes, on va dire, un peu situationnelles Qui étaient vraiment très situationnelles pour le coup, vraiment En tournoi encore, je pense que les enchantresses, les Cosmos en Pool 3, c'est très fort En Pool 2, c'est des cartes qui sont très intéressantes et pas situationnelles Enchantress, en Pool 2, c'est Strong, Killmonger, etc Cosmo c'est très très strong Pool 3, il y a trop de decks, donc c'est trop situationnel, je pense Mais en tournoi, ça ne sera pas, bref euh, Donc voilà, j'ai jamais mis le câble, mais en fait, le câble était pas si bon Le câble était pas si bon et euh, Mais en gros, ça, c'était la version 2 et il y avait Mister Sinister aussi qui finalement faisait rarement deux créas. Parce qu'en fait, j'utilisais que pour une. Parce que sinon, j'étais bloqué. Et voilà, finalement, à la fin, euh, au bout de 110 games, je crois, je suis arrivé à cette version-là. Et je trouvais al dente pour le coup. Bref, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous a aidé. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde